soit on bat le champion de titre, euh, ce n'était pas chose facile. On a eu euh, beaucoup de soldats sur notre chemin, mais on, on a été des on a été la chercher pour sauver notre saison. C'est bien, bien pour le club et comme ça, ça va nous donner un bon cœur. Au début de saison, il a fallu qu'on rattrape cette coupe. C'est une belle coupe pour la, de la région Guadeloupe, bien organisée avec la collectivité. Beaucoup de margales sont venus supporter leur équipe et c'est une belle chose. Et je pense que l'équipe qui en voulait le plus a gagné ce trophée, région Guadeloupe. Nous sommes déterminés au niveau de la région avec le président Charles et tous les autres membres de cette équipe régionale de vouer de manière à ce que le sport soit encore plus important dans la vie des Guadeloupéens et par conséquent il est de notre devoir d'accompagner de, les sportifs tant au niveau des participants en tant qu'individus mais au niveau des associations des livres du comité à vous et merci d'avoir l'élection. On est en train de se développer. On, est, on a deux équipes qui sont engagées en UFOLEP et en, en, à l'école de football. Et aussi, on a créé une, récemment une, une équipe féminine. Alors, ça va vraiment aider. Ça leur permettra de leur donner les moyens de pouvoir développer ce sport. C'est important. Je suis très contente de ce soutien et je remercie énormément la région. Le chèque de 2000 euros est bienvenu. On va, va s'atteler à, à faire bon usage, mais c'est vrai que euh, de nos jours, ce genre de prestations, ce genre de récompenses, c'est pas bien pour le fait. On représente finalement ce qui, une partie de ce qu'il nous faut pour pouvoir mieux investir et mettre à la disposition de nos jeunes des moyens pour progresser encore. Ça fait plaisir d'avoir ce chèque, euh, surtout avec les difficultés que euh, nous rencontrons sur galante Donc je pense que ce sera un bon tremplin pour nous récompenser compenser les joueurs qui ont participé à cette finale et, et rapporter cette coupe à la maison. Je pense que c'est quand même un peu de beurre qu'on apporte aux épinards de ce club, mais ce que nous voulons, c'est pouvoir permettre à nos clubs et d'autres disciplines pour pouvoir soutenir les clubs, soutenir les dirigeants qui le plus souvent se donnent un mal fou pour pouvoir contenir les jeunes mais maintenir une association dans leur ville. Oui, nous mettons un paquet, vraiment, comme on dit, un paquet pour le sport en Guadeloupe. J'aime le sport, je veux que le sport soit vraiment un vecteur de socialisation de notre jeunesse guadeloupéenne. Nous faisons et ferons un travail pour soutenir et accompagner ces clubs et ces jeunes.